J'ai l'impression qu'il y a un écho. C'est moi qui, qui est trop silencieux. Euh, bon alors, j'ai, j'ai, euh, je suis super content qu'il y ait une, une telle, une telle audience. Euh, C'est probablement parce que j'ai choisi un titre qui est, euh, euh, qui interpelle et qui, en même temps, bah, représente bien moi ce, comment j'ai construit cette, euh, cet article qui donc va être soumis, euh, qui a été soumis plutôt. À une revue et qui est en cours de, de reviewing, euh, c'est euh, une interrogation en fait sur, sur le sens de ce terme et euh, une interrogation sur sa présence dans un territoire spécifique, dans les discours. Euh, comment Il faudrait couper. Normalement, Valérie doit pouvoir les censurer. Très bien. Euh, donc voilà. Euh, donc l'enjeu de cet article, c'est. Euh, D'abord une impression d'un un besoin un peu de, de, de perspective historique euh, où après 30 ans de politique agro-environnementale au sein de la PAC, on a l'impression qu'il y a une, à la fois une limite euh, de ces instruments et de ces politiques-là et une limite aussi des discours qui les mettent en critique. Euh, ce qui est une forme de, de, de répétition, de toujours la même, la même, euh, le même constat que les instruments de politique publique échouent à mettre en œuvre les euh, résultats auxquels ils prétendent conduire. Euh, et donc, un peu, moi, euh, ouais, l'enjeu, là, dans, ce, dans cet article, c'était de, de, de voir un peu euh, retourner à un terme qui est apparu directement. Euh, après la mise en place de la réforme Macchiri qui, qui instaurait les, à la fois les, les, les paiements directs aux agriculteurs donc dans la PAC, et leur, donc le, la substitution de ces paiements directs euh, à, au contrôle des marchés, et euh, le, le début d'une incorporation euh, de, euh, de la politique environnementale à la politique agricole euh, et donc de voir un petit peu, euh, au-delà de, de, de, des discours euh, des euh, parties prenantes au niveau européen qui sont dans l'élaboration au niveau européen et au niveau national, de voir un peu comment ça s'inscrivait dans les discours des agriculteurs eux-mêmes. Donc un peu de, de voir euh, comment cette écologie de la, écologisation de la politique agricole commune, elle avait euh, mené ou non à à des formes euh, d'introduction de justifications environnementales euh, dans, euh, dans le, le, la réception morale euh, des aides. Euh, ça, ça prenait sens aussi dans le, dans le contexte de ma thèse, euh, qui partait un peu d'un un, questionnement euh, sur les, euh, les effets identitaires euh, des dispositifs de gouvernement donc qui sont compris au-delà de politiques publiques euh, avec des, euh, des buts poursuivis, comme euh, s'interroger plutôt sur les enjeux politiques autour de l'instrumentation de ces politiques publiques, euh, donc de ne pas considérer les euh, catégories, les outils technologiques qui sont mobilisés euh, dans euh, l'opérationnalisation des politiques publiques comme des enjeux neutres, mais euh, d'observer un peu les effets euh, Alors euh, dans les... Euh, dans les L'étude dans la sociologie des instruments, on va parler d'effets propres ou d'effets de, cognitifs des, euh, des politiques, euh, enfin, des instruments de politique publique. Mais euh, dans euh, la politique écologie il y avait des interrogations autour de euh, ce qu'ils ont appelé des sujets environnementaux. Donc là, euh, les effets de cette instrumentation sur des formes de prise en compte de l'environnement, des formes de euh, conversion à euh, un agenda euh, de de protection ou de prise en compte de l'environnement. Euh, donc ces deux corpus littéraires, moi, ils m'intéressaient euh, beaucoup, mais j'ai choisi euh, de reformuler un peu la, la question euh, à partir de, de la notion de subjectivité environnementale qui, euh, moi, me semblait plus ouverte et euh, qui me permettait d'intégrer euh, deux enjeux qui étaient importants, donc des subjectivités environnementales qui sont des, des, euh, des formes de sens de soi euh, liées à l'environnement qui intègre à la fois les déterminants multiples des identités, donc euh, de, de de voir un petit peu comment euh, les discours tenus, les, le matériel que moi je réunissais dans l'enquête, euh, c'était plus que le reflet de position sociale, mais euh, euh, de de voir comment ce, ces ces ces positions-là, elles étaient pour moi, elles étaient en fait plutôt incarnées dans des formes de socialisation multiples avec des des enjeux de contradictions potentielles, et de l'autre, euh, d'accorder une part à la réflexivité qui est euh, une composante importante de l'action et qui euh, place en fait les euh, les agriculteurs, euh, dans mon cas, comme euh, des sujets éthiques qui s'interrogent sur les euh, les buts, les moyens mis euh, euh, en place pour arriver à ces buts, et pas seulement comme euh, des êtres parlés par des euh, structures euh, de pouvoir. Euh, donc là, j'ai cité un peu, j'ai mis des images de deux de deux types de, de travaux qui ont mobilisé cette notion de la subjectivité avec des, euh, des objectifs très différents, mais je pourrais revenir dessus, parce que sinon je pense que je vais pas avoir le temps. Euh, donc l'entrée par l'accusation morale, c'était un enjeu, puisqu'il y avait une, une déjà une longue histoire de ce, de ce chasseur de primes qui arrivait, donc je l'ai dit, dans les années 90, comme figure un peu rhétorique, pour euh, d'abord euh, mettre en question... Euh, l'outillage de la PAC, il y avait vraiment cette question de l'utilisation de l'incitation comme moyen euh, de changement de pratique, euh, ça a soulevé très très rapidement des euh, des, euh, des interrogations sur ce que ça allait faire aux gens en termes moraux, et, euh, et euh, d'opposer en fait des figures de l'agriculteur, donc euh, et là euh, Chabert en 96 il parle d'agriculteur bureaucrate contre l'agriculteur laboureur, l'agriculteur moissonneur, des choses qui moi m'interrogeaient de voir euh, Aujourd'hui, avec euh, 20 ans euh, de, de recul, où est-ce qu'on en était quoi. Euh, Donc, il y avait cet enjeu de comment la disqualification, l'accusation, elle fait émerger un sens de soi par comparaison ou par opposition, mais aussi, quelles sont les conditions de réussite d'une euh, disqualification Comment on arrive à faire en sorte que l'accusation, elle ne semble pas euh, déconnectée, mais qu'elle s'ancre dans une forme de rationalité partagée, euh, puisque... Euh, alors ça, c'est un, un vieil article de, de Harold Garfinkel qui, qui, euh, qui donnait un peu les, les critères de réussite. Et le critère de réussite, c'est quand même une forme de partage de, de, de valeur entre euh, l'accusateur et la personne qui reçoit euh, l'accusation. Euh, donc, je ne vais en, pas rentrer dans plus ces, ces, loin dans ces questions un peu conceptuelles. Je ne vais pas non plus décrire euh, en profondeur le contexte euh, géographique de l'étude de cas, qui est euh, vraiment le, le contexte classique hein, du, euh, du laboratoire, avec euh, les vallées et les coteaux de Gascogne, euh, un territoire qui est marqué par euh, une forte présence de polyculture élevage, qui est associé à une diversité paysagère elle aussi euh, significative, et un clivage entre des vallées euh, potentiellement plus. Euh, marquée par une agriculture euh, céréalière et des coteaux avec une plus grande présence de, de prairies. Euh, je, vais, je vais passer peut-être un peu plus de temps à, à, à montrer pourquoi c'est intéressant de choisir les euh, éleveurs bovins à l'étang comme groupe pour étudier ces accusations, puisque c'est euh, à la fois le groupe qui est le plus dépendant euh, des aides publiques dans leurs revenus et qui est celui qui est ciblé souvent... Euh, euh, de manière importante par des aides environnementales donc il y, y a un fort enjeu de justification environnementale des aides puisque c'est eux qui les reçoivent euh, en majorité dans le territoire il euh, y a un PAEC donc, qui est un projet agro-environnemental et climatique qui porte une MAEC, une mesure agro-environnementale et climatique donc qui, euh, qui est un, un dispositif de la politique agricole commune qui fait suite à une, une longue série d'acronymes euh, euh, venant euh, voilà d'écrire les, euh, les contrats volontaires que peuvent souscrire les agriculteurs pour euh, améliorer des pratiques. Euh, donc ce PAEC, il, il occupe une grande partie de la, la Haute-Garonne mais en fait, la région que j'étudie, donc les, euh, le, le bac aux elle regroupe en fait les, la, la grande majorité des gens qui ont souscrit ce, ce contrat. Euh, il s'organise autour de plusieurs euh, euh, principes, euh, un accroissement d'autonomie fourragère avec une limitation de l'achat d'alimentation extérieure, euh, une baisse des intrants euh, définie par un euh, indice de fréquence de traitement à atteindre chaque année, euh, une euh, conservation euh, des prévies permanentes euh, qui, euh, on va le voir, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais euh, c'est c'est euh, tout tout le, le cahier des charges en fait et et euh, finalement construit pour coller au système existant plus que pour euh, faire changer effectivement des pratiques et ça c'est un point un point de départ puisque c'est quelque chose qui est assez revendiqué par euh, la chambre d'agriculture par le département qui porte le projet euh, donc l'inspiration des travaux du CEDAPA, euh, donc qui est le un silam breton euh, voilà qui euh, est notamment marqué par le la, la figure d'André Rochon, euh, qui est claire, hein, euh, elle ne s'incarne pas par euh, l'ambition en fait qui était portée par euh, ces acteurs-là de, de changement euh, agricole. C'est le, plus les principes généraux qui ont inspiré les instruments que l'ambition réelle. Euh, donc euh, ce qui est at stake, euh, c'est euh, plus le soutien des, euh, des revenus des agriculteurs et notamment des, des éleveurs bovins qui ont des gros problèmes euh, de, de financement et euh, que la, véritablement les la, la création de, de, de systèmes euh, de, de nouvelles manières de pratiquer l'agriculture. Euh, donc voilà, très brièvement la méthodologie. Euh, C'est un extrait d'une enquête de terrain qui a duré euh, fond, plus ou moins huit euh, mois. et euh, et donc, euh, au cours de laquelle, j'ai fait une série d'entretiens avec des, des éleveurs de bovins euh, que j'ai retranscrits, que j'ai euh, après essayé de coder sur, sur le logiciel Envivo pour en extraire un peu l'intégralité des, des accusations qui étaient formulées, de voir à qui elles étaient adressées, euh, sur quels critères, des choses comme ça. Euh, donc, je vais rentrer dans les résultats. Euh, je ne sais pas si je vais trop vite ou pas, mais il y aura plus de temps pour la discussion. Euh, donc là j'ai mis une citation euh, très très représentative d'un de, de, de, de, certain type de discours sur les aides, euh, qui est donc pro, prononcée par un, un éleveur de vaches euh, à l'égard d'un de, de ses voisins euh, et qui dit qu'il se euh, casse pas la nénette, les éleveurs de moutons. Euh, ça ça ça fait euh, ça prend part dans un ensemble d'accusations qui sont euh, euh, dirigées à l'extérieur du groupe euh, professionnel, euh, aussi bien euh, à, à l'égard d'agriculteurs d'autres territoires euh, et principalement ceux de, des euh, montagnes pyrénéennes, euh, notamment de l'Ariège, euh, <rire> qui euh, sont accusés de percevoir des aides indues sur notamment les surfaces pastorales et gérant collectivités. Euh, mais aussi à l'égard de, je pense qui font d'autres productions sur le même territoire. Et, euh, et, et la MAEC, dans ce, dans ce contexte-là, elle prend un rôle euh, de justification euh, environnementale des pratiques déjà existantes, comme on l'a déjà dit, un peu en, en lien avec euh, la manière dont elle a été pensée, comme un arbitrage politique favorable euh, de la part d'autorités euh, locales, en fait. où Il y a vraiment un enjeu d'une présence de certains acteurs politiques, et du maintien de cette présence à travers les euh, gages. Euh, C'est euh, donc à travers la Mecque une forme de paysage moral qui se, qui se reproduit et qui octroie une, une part importante à l'élevage à l'étang et plus que ça, à une forme euh, classique d'élevage à l'étang euh, organisé autour de la Blanche des Aquitaines dans le, dans le, dans le territoire. Euh, le deuxième type d'accusation euh, qui, euh, qui, euh, qui, euh, que j'ai noté, c'est des accusations qui sont formulées au sein euh, du groupe euh, professionnel, donc entre éleveurs bovins à l'étang, et qui prennent euh, deux formes principales. Donc là, j'ai mis une citation d'un un agriculteur qui accuse euh, ses euh, collègues d'être de, des chasseurs de primes parce qu'ils sont nuls en agriculture conventionnelle et qu'il... Euh, et qui le qui en fait ont, ont trouvé cette porte de sortie pour pour faire les euh, les dix ans qu'il leur reste est un, une accusation qui est formulée régulièrement de une sorte de départ à la retraite anticipée euh, à travers les aides euh, et donc qui euh, qui prennent en fait deux formes principales ces accusations les accusations autour de la de la feignantise euh, et des accusations autour de la perte d'autonomie euh, et donc là, il y a généralement un enjeu dans les dans les entretiens de se construire comme bon agriculteur euh, par rapport à ses collègues euh, éleveurs bovins. Euh, et la MAEC, dans, dans ce cadre-là, elle occupe vraiment une fonction négative de dégradation morale euh, où les euh, les éleveurs accusent euh, à travers leurs leurs collègues la la politique publique de provoquer des des formes de de, de perte de valeur qui à leurs yeux sont importantes et, et là dedans là j'ai mis un exemple d'un éleveur d'un éleveur conventionnel et tout mais c'est c'est c'est quelque chose qui transcende un peu ces euh, ces logiques de euh, clivage entre bio et non bio ces ces logiques d'autonomie par exemple elle elle elles sont, elles sont plus fines que ça. Bon, je n'ai pas le temps de rentrer dans ces détails-là, mais pas, je veux dire, il ne faut pas le lire comme euh, associé à des groupes euh, spécifiques, euh, même si ça pose question. Bon. Et, euh, la dernière partie de, donc, de résultats, elle est construite autour des, euh, des manières dont les agriculteurs se positionnent euh, par rapport à euh, ces incitations-là et, euh, et les vivent et potentiellement euh, on donne euh, les associés à, à une vision positive de même ou en tout cas à, à, à quelque chose qui les implique intimement. Euh, J'ai donné deux exemples là qui représentent un peu deux manières d'aborder de, euh, cette question de l'incitation économique et, euh, et de l'aide. La, de C'est euh, d'une part, euh, donc voilà, un agriculteur qui se félicite de bientôt pouvoir euh, vendre des crédits carbone à, à Total Airbus. De l'autre, un agriculteur qui revendique le fait de, de surfer sur la PAC euh, et d'être dans une attitude vraiment de, de, de, de suivi, d'adaptation très terre-à-terre euh, terre aux, aux incitations économiques. Et euh, je, je le résume euh, dans, une, euh, dans une tension entre affiliation et désaffiliation vis-à-vis -vis des, des, des institutions professionnelles euh, où... Euh, il y a vraiment, dans le cadre de, de, de la reproduction du groupe professionnel, le rôle central des indicateurs euh, euh, qui, qui jouent un rôle important, où euh, la, la compétence technique, le la fierté, elle était euh, notamment construite à travers la maîtrise euh, de la performance technique qui est symbolisée par des indicateurs de performance. Euh, notamment, par exemple, euh, là j'ai donné euh, l'exemple du challenge des sabots d'or qui euh, vient récompenser les meilleurs euh, les éleveurs. Euh, et il y a une intégration des indicateurs environnementaux à ces euh, indicateurs de performance, donc euh, potentiellement une forme de de, de revendication euh, associée à ça. Euh, et donc le, le, la mec à travers les IFT, à travers d'autres formes d'indicateurs, elle, elle joue un rôle dans la dans la dans l'appropriation de ces indicateurs-là. Et de l'autre, une forme de désaffiliation qui prend euh, la forme d'investissement d'investissement euh, du champ euh, personnel hors profession euh, donc avec euh, des revendications de travailler moins pour avoir des loisirs pour avoir des d'autres formes d'engagement euh, public qui intègrent des composantes environnementales euh, est-ce que où est-ce que j'en suis Non, j'ai été rapide euh, ces euh, ces résultats ils posent des questions euh, importantes euh, moi j'ai l'impression et, et et d'abord sur cette question un peu quand euh, ce programme, le programme de recherche sur les MAEG dans les années 90 quand en fait, elles ont émergé il s'est constitué. Il y avait cette question de savoir si ces euh, instruments incitatifs, ils allaient avoir le, le, la capacité de transformer les agriculteurs en défenseurs de l'environnement. Et je pense que c'est important de bon voilà, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, mais de considérer que euh, en, en lieu et place de cette de, de cette conversion il y a euh, l'entrée euh, d'incitations nouvelles dans euh, un, un ensemble déjà fort et, euh, et contradictoire d'incitations auxquelles euh, sont le sujets les, les, les agriculteurs et euh, qui pose un peu la, la question, là je l'ai indiqué comme distribution et pérennité des subjectivités environnementales, c'est de savoir euh, qui a les moyens de porter certains certains sens de soi et euh, quelles sont les conditions de leur, de leur pérennité au-delà de, au de la mesure, au-delà de l'aide euh, et dans un cas comme dans l'autre pour les deux formes de, de subjectivité environnementale que j'ai présentées dans ces dernières parties de résultats il y a une forte, euh, une forte, un fort questionnement sur le, sur le devenir euh, Ou dans un cas il y a un peu la question de ben, l'inertie des systèmes euh, euh, au-delà du, du, du verdissement des discours, et dans l'autre, il y a la question de euh, la sortie pure et simple de l'agriculture avec des agriculteurs, euh, ben, une dynamique sur le territoire qui est euh, quand même euh, à la diminution du nombre des, euh, des éleveurs. Euh, j ai, j ai, il y a d'autres euh, éléments un peu de, de perspective qui, euh, que j'ai notés, mais qui pourront nourrir les la, la discussions. C'est euh, autour du, du, du concept d'agroécologie silencieuse qui avait été proposé par euh, certains collègues pour décrire les formes de, de, de transition qui étaient non revendiquées donc qui se donnaient pas à voir comme euh, euh, quelque chose de, de publicisé euh, et alors là c'est quelque chose qui prend qui, a, qui existe sur le territoire euh, mais qui potentiellement euh, peut être considéré comme un facteur de, de division et un, quelque chose qui occupe une place en fait dans les discours de euh, conflictuels qu'on a observés. Alors ça, je, je pense que si c'est pas clair, je, je pourrais euh, donner des détails euh, après. Et euh, et un peu une, un, un constat qui est euh, au-delà au des formes euh, de de conflictualité euh, on a tendance à, à noter euh, publiquement entre le monde agricole et euh, le, le, la société, il euh, y a des très forts enjeux de complexité au sein du monde agricole qu'il euh, qui s'agit de, de, de comprendre. Euh, bon, voilà, c'était des éléments un peu conclusifs euh, mais euh, on, peut, on peut passer à la discussion si ça vous convient, sinon euh, euh, bah, euh... euh, <rire> je suis, j'étais, je suis un peu confus parce que j'avais euh, la dernière fois que j'ai répété, euh, ça avait pris euh, 40 minutes. <rire> euh, bon, pour, pour revenir à cette slide, il y avait un élément sur la sur le, le chasseur de primes. Donc c'est pour répondre un peu à la question initiale qui est quand même euh, euh, ambitieuse. Le, on voit que le chasseur de primes c'est quelque chose qui est, euh, bon, ça, est, on pourrait le décrire comme euh, un, un signifiant flottant, donc quelque chose qui est une euh, euh, qui n'a pas forcément euh, un, un sens très, une définition très claire et qui prend son sens en fait en fonction des situations euh, dans lesquelles elle est mobilisée et dans lesquelles elle euh, et vis-à-vis -vis desquelles elle est mobilisée euh, et que euh, euh, ce, ce terme il renvoie, il renvoie souvent à des, à des luttes de légitimité euh, que euh, qui sont pas seulement euh, des luttes euh, à l'échelle nationale euh, mais aussi des luttes parfois très locales. Euh, donc voilà, merci beaucoup. <rire>